des modalités de gouvernance, faire les réseau parallèle ressources humaines et une infrastructure différente qui est non commerciale, qui est euh, plus difficile à censurer, plus difficile à contrôler, puis qui, est, qui émerge des citoyens plutôt que des compagnies. Donc, euh, ça a changé un petit peu. <rire> peu. C'est en voie de changer, je pense. C'est en voie de changer. Puis bon, le, le paysage, même au niveau, euh, euh, je dirais, commercial, corporatif, a changé beaucoup aussi. Donc, ça va dans les deux extrêmes, on pourrait dire. Bien, la grosse chose qui a changé dans les trois dernières années, en tout cas, dans l'opinion qu'on a de l'Internet des dernières années, c'est que l'Internet est maintenant surveillé. Donc, on n'avait pas, pas la conscience collective que l'Internet était surveillé. Il y avait des ingénieurs, des, des spécialistes de la sécurité qui étaient inquiets de ça, de cette possibilité-là. On disait toujours qu'on paranoïa mais c'est pas parce qu'on est paranoïaque qu'ils nous regardent pas. Euh, donc, euh, là, on sait que les gouvernements américains, canadiens, britanniques et d'autres surveillent tout l'Internet, euh, ont des points de présence partout sur le globe, puis il n'y a pas grand-chose qui échappe à leur surveillance. Donc, ils essayent d'identifier tous les individus euh, sur Internet. Il y a des, des officiels américains qui disent qu'ils veulent avoir un, un graphe solide de toutes les relations entre les américains. Donc, euh, identifier quelle personne connaît telle personne, c'est quoi les groupes sociaux, et tout ça. Donc, eux, ils sont en train de construire ça en se basant sur les informations que Facebook, Yahoo, Google, euh, Microsoft et d'autres compagnies leur fournissent. Puis aussi, en, avec la croissance des médias, comme... Euh, des, des outils de communication comme les téléphones intelligents, euh, la messagerie instantanée, Skype, toutes ces technologies-là qui font que les gens utilisent de plus en plus Internet pour leur communication, puis mettent de plus en plus d'informations personnelles sur Internet. ben là, les choses ont changé dans le sens que le réseau est devenu, d'une certaine façon, une menace à la vie privée des gens, puis jusqu'à un certain point, mais à la démocratie. Quand on regarde, euh, les Américains ont, ont commencé à surveiller les... Euh, les, les Mexicains, par exemple, au Mexique, le, le, le département de la sécurité mexicaine a été infiltré par la NSA. Euh, Angela, Mer Angela Merkel a été surveillée par la NSA, la, la chancelière allemande. Euh, donc, ils reculent devant rien pour espionner même leurs alliés politiques. Donc, il y, a, il, y a, il y a des enjeux derrière ça, politiques extrêmement graves, qui font que, comme je disais dans la présentation, on, on est passé d'un réseau qui était comme un peu euh, un projet de recherche... À un projet universitaire, plus c'est devenu commercial, plus c'est devenu l'infrastructure de communication globale, que tout passe par là, les, les, les téléphones, euh, le, le, le, les courriels, bon, évidemment. Euh, mais la télévision, même maintenant, toutes les communications finalement finissent par passer par Internet. Et puis l'impact que ça a, ça c'est que toutes ces communications-là, mais maintenant il y a juste un endroit où aller pour tout surveiller. C'est plus facile à surveiller. Donc, ça, c'est le côté sombre de quest ce qu'on a appris en 2013. Que moi, je soupçonnais qui s'en venait déjà. Puis il, y avait un, il y a un enjeu politique de qui va contrôler Internet, comment il est construit, euh, au niveau technique, mais aussi au niveau politique. Euh, puis ça, ça, on pourrait dire, c'est pas que ça a changé, c'est maintenant on le sait. On pourrait faire le parallèle avec le, le téléphone. C'est très intéressant de regarder comment le téléphone a évolué, disons, dans les 50 dernières années. Ce n'est pas seulement dans les 3 dernières années ou dans les 4 dernières années, mais disons que dans les 4 dernières années, il y a, on est rendu avec une masse critique de gens qui ont embrassé ce nouveau paradigme-là qui est euh, le téléphone cellulaire, la radio, puis ben, oh, le téléphone cellulaire qui utilise les ondes radio, finalement, pour communiquer, puis qui utilise, en fait, au bout du compte, l'Internet. Um, avant le, le, le téléphone, originalement, le téléphone c'est pas bien compliqué. C'est qu'on prend un, un, un fil de cuivre ou deux fils, deux fils électriques, puis on met un, un signal sonore dessus. Euh, bon, on peut mettre une sonnette dessus, puis on met un plus gros voltage, puis la sonnette sonne. Puis bon. Puis le téléphone a fonctionné comme ça pendant des années, en fait. Et puis même au début du téléphone, des euh, fermiers pouvaient eux-mêmes poser le téléphone sur leur fil barbelé qui faisait leur clôture. Ils utilisaient ça pour faire passer le téléphone. Évidemment, à un moment donné, euh, il y a une compagnie qui s'appelle AT&T, qui existe encore maintenant. Euh, eux, ils ont décidé qu'ils allaient prendre le contrôle du téléphone. Donc, euh, ils, ont, ils ont détruit ces réseaux-là autonomes, mais le téléphone était relativement euh, démocratique, en comparaison au télégraphe, qui était le moyen de communication de ce temps là qui était monopolisé par Western Union, qui était proche du pouvoir, etc. A été a remplacé cette institution-là et le téléphone est devenu l'unité centrale où est-ce que tout passe. Et puis là, l'autre chose qui est arrivée après le téléphone, c'est l'Internet. Donc, par-dessus le téléphone, les gens ont commencé à faire euh, des BBS donc on, on, on, ou des, des, des, des connexions de point à point. Donc, je t'appelle chez toi et puis là, on peut échanger des données en appelant chacun nos téléphones parce qu'il y a un fil de cuivre. Au bout du compte, il y avait toujours un petit fil de cuivre qui connectait tout le monde. Il y avait un réseau de, de, de, de fils comme ça qui, qui interconnectaient tout le monde, puis que avec, avec des années et des années de lutte, les compagnies de téléphone ont fini par lâcher assez de l'Est pour que l'Internet finisse par s'installer un peu partout sur ces fils-là. Et puis l'Internet a été une grande révolution, on pourrait dire, on parle de Wikipédia, on parle de l'accès à l'information d'une façon que, que jamais eu mais... Il y a resté encore, puis il reste encore des, des, des grandes fractures entre l'accès à Internet, mais il reste que cet accès-là était quand même, tu as accès à tout l'Internet, puis tu es comme un citoyen, comme tout le monde. Euh, puis c'est possible, en passant au travers de, de, de certains arceaux, qu'on pourrait dire, ou en tout cas certains obstacles, d'héberger même des serveurs chez soi. Euh, moi, ça fait longtemps que je le fais, mais c'est des contraintes surtout de, de connaissances techniques qui nous empêchent de faire ça, mais c'est parfaitement possible maintenant de faire ça sur l'infrastructure, disons traditionnelle de l'internet qui est, j'ai un fil qui rentre chez moi, j'ai un téléphone, quand je décroche ça fait buuuu, et puis là je peux faire, mettre un modem DSL dessus ou je peux être par câble, mais bref j'ai un fil qui rentre chez moi puis avec ça j'ai l'internet. Euh, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là, c'est que là les gens ont moins en moins le téléphone à la maison, il y a moins en moins l'internet à la maison, en fait même. Euh, comme là, on a essayé de se brancher sur Internet tantôt, avec le, le, le sans-fil du bureau, puis ça n'a pas marché. Donc, on est passé par le réseau de la compagnie de téléphone cellulaire. Et c'est ça le gros changement qui arrive présentement. On n'est plus connecté par fil, on est connecté par radio. Puis, on ne voit pas ça comme la radio, on voit ça comme le téléphone. C'est un téléphone cellulaire, c'est différent, C'est pas la radio. Mais c'est des ondes radio, au bout du compte, qui ont été achetées par des compagnies privées et sur lesquelles les compagnies privées ont un monopole. Donc, les compagnies privées contrôlent le médium de communication, ils contrôlent les plateformes de communication, dans le cas de, de, de, même les plateformes euh, matérielles. Dans le cas d'Apple, ils contrôlent euh, les logiciels, ils contrôlent le matériel, ils contrôlent euh, quelle euh, application que tu peux installer. <coughs> Et pendant longtemps, même les téléphones à Apple étaient restreints même à une seule compagnie qui, comme par hasard, était ATT. Okay? Donc, Chose, la chose qui a changé, c'est que maintenant, on n'a on a plus la possibilité de rouler des serveurs sur nos téléphones. On n'est plus comme des citoyens, comme tous les autres sur Internet. On est des consommateurs. On va voir l'application YouTube, comme la télévision nous offrait. Il y avait, euh, dans, dans l'âge dans d'or du câble, il y avait... Euh, je sais plus trop que ça s'appelait, mais c'était des petits euh, vidéos, oui, je pense que ça s'appelait, cette vidéo-là, avec une télécommande, puis là, on pouvait avoir des jeux, puis là, c'était comme un peu l'Internet, mais en moins bon. mais C'était comme l'Internet, mais c'était une télévision, donc on téléchargeait des affaires, puis là, euh, on pouvait pas envoyer nos propres jeux, on pouvait pas changer nos jeux, on pouvait pas écrire sur des bulletins de discussion, ou euh, héberger notre propre bulletin de... notre propre... Euh, un babillard, finalement. Donc... C'est ça le rêve de ces compagnies-là, en fait. C'est de contrôler l'Internet, contrôler le message, contrôler le médium, les films qui passent, les, les, les, la musique qui passe, les informations qui passent. et C'est des conglomérats comme Belle Canada, comme Québec qui qui est propriétaire de Vidéotron, qui, qui contrôlent ces affaires-là, puis qui, qui s'installent comme ça. Puis c'est ça qui permet ben, la surveillance que j'ai parlé plus tôt. Donc c'est ces changements d'infrastructure là qui facilitent la surveillance, parce que ces réseaux-là sont centralisés. Donc, pour simplifier, là, en un mot, je pourrais dire que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'Internet s'est centralisé. Il s'est centralisé. Au lieu d'avoir une multitude de fournisseurs de services, qui étaient le, traditionnellement le, le tableau au niveau de l'Internet, moi je me souviens, quand on a eu l'Internet la première fois à la maison, l'Internet était gratuit. Okay? Parce que personne n'était intéressé à ça, l'Internet. Il fallait appeler, là, ça occupait la ligne de téléphone, c'était complètement absurde. C'était gratuit. C'était un, un bonhomme, je pense, qui s'appelait Roger, qui hébergeait ça chez lui, ou on ne sait pas trop où. Et puis, il y en avait des, des dizaines et des dizaines de ça dans le temps. Maintenant, il y en a encore plusieurs, mais c'est tous des revendeurs de Bell Canada ou des revendeurs de Vidéotron. Et très peu de gens ont les moyens d'avoir une infrastructure pour offrir un service d'Internet, encore moins un service de téléphonie cellulaire. Parce que là, il faut aller aux enchères au gouvernement fédéral pour avoir accès à une bande de fréquence qui, elle, nous donne accès un téléphone ça me donne accès à la bande de fréquence, mais après, il faut monter des antennes sur des toits. Et puis, là, commencer à faire euh, un serveur de téléphonie cellulaire qui, au bout du compte, faut négocier avec les, ces compagnies-là pour terminer les appels. Eux, ils ont le monopole sur les numéros de téléphone qu'ils contrôlent. Donc, il faut négocier avec eux pour livrer ces appels-là, qui est un autre paire de manche complètement. Donc, finalement, les, les, le, le, le contrôle des euh, qui étaient avant les, les telcos, les, les compagnies de télécommunications qui en fait ont fusionné avec certaines compagnies de médias quand on regarde Bell Canada, puis Astral, ces choses-là. Ces compagnies-là sont en train de prendre le contrôle de l'Internet puis re, refaire la façon que l'Internet fonctionne vers un modèle beaucoup plus centralisé, corporatiste, proche des gouvernements d'ailleurs, qui était beaucoup... Qu'est-ce que AT&T faisait dans les années 80, où est-ce qu'il y avait... On est copain copain avec le gouvernement américain, et puis tout ça. C'est quelque chose qui est en train d'arriver maintenant. Puis qui est, qui est un, un grave danger, je pense, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression sur Internet. Puis pas juste sur Internet parce que maintenant, la liberté d'expression, c'est sur Internet qu'on l'a. ouais En fait, il y a, y, a, y a eu plusieurs tactiques utilisées par les compagnies euh, d'accès Internet au fil du temps pour finalement restreindre l'accès Internet, particulièrement à leurs compétiteurs. L'infrastructure, comment elle fonctionne, c'est qu'au bout du compte, on, on est... On, on, on est encore un peu dans l'époque où est-ce que c'est des compagnies comme AT&T, ou ici c'est Belle Canada, ou Vidéotron qui ont développé une infrastructure parallèle de câbles, qui ont un monopole sur l'infrastructure de communication. C'est comme si, au lieu d'avoir développé des routes publiques, que la Couronne avait développé des routes, ou que le gouvernement québécois avait le ministère des Transports qui faisait des routes, puis que les routes étaient considérées comme publiques, les routes sont privées. Puis, toutes ces autoroutes-là, Mettons toutes les autoroutes appartiennent à québec puis les trains appartiennent à Belle-Canada. Ce pas la meilleure analogie parce que c'est vraiment différent les trains et les routes, mais mettons... Ou certaines autoroutes sont à eux, certaines certains autres autoroutes sont à eux. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que euh, dans un esprit formidable de, de, de libre-marché, de compétition, le gouvernement fédéral, au travers du CRTC... Euh, a été magané, mais euh, euh, euh, euh, a dit « il faut que les grandes compagnies laissent la compétition entrer sur leur réseau ». Donc, ils ont forcé les compagnies, non pas, bon, d'abord, ils n'ont pas nationalisé, ou ils n'ont pas splitté en petits morceaux, comme ils ont fait ailleurs, ils ont fait « il faut que vous revendiez vos services ». Ils sont forcés à revendre leurs services. ce que après moyen de protestation, les compagnies ont été forcées d'admettre « était euh, » compatible avec le dieu commerce et euh, du libre-marché. Et donc, on a fini par euh, pouvoir avoir des compagnies qui émergent, comme TechSavie ou d'autres, qui revendent des services informatiques de Bell Canada ou de Vidéotron. Donc, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est qu'ils n'ont pas nécessairement une infrastructure qui va jusqu'à votre maison. Donc, ils n'ont pas un petit fil de cuivre là, ou, un, ou de la fibre optique, ou peu importe, qui va de votre maison jusqu'à leur centre de données. Ça, c'est Bell Canada qui opère ça ou Vidéotron, et puis au centre de données, ben là, c'est possible que cette compagnie-là ait des équipements, ou ça peut être plus loin, mais bref, Bel Canada, là, ils ont le pied dans votre porte, puis c'est eux qui négocient l'entrée des fournisseurs. Et donc, eux, ils vont revendre le service à un coût minimum, qui est c'était par le CRTC, qui est en général de 29$ par mois, là, pour donner une idée, c'est quoi, là, je sais plus ça, peut-être moins maintenant, mais... J'avais entendu un, un fournisseur à Toronto qui voulait démarrer un service, qui disait, eux, ils sont à 30$ par mois pour compétiner avec Bell, puis il y a 29$ par mois qui va à Bell. Donc, la marge de profit est à peu près inexistante. Donc, ça, c'est juste pour, on a accès à Internet, mettons, on dit 5 mégabits C'était le haut de vitesse avant, maintenant, on a des... beaucoup plus haut hautes vitesse que ça, mais mettons qu'on parle d'un 5 mégabits 5 mégabits c'est la bande passante, c'est la grosseur du tuyau qui vous vend. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire, Bel Canada? C'est dire, ah, oh, nos réseaux sont saturés, et euh, parce que les gens, vous comprenez, ils téléchargent des choses sur BitTorrent. Hein. Puis BitTorrent, c'est des pirates pirat pirat informatiques avec des couteaux dans les dents, puis euh, Et puis, euh, ils volent les auteurs. Et puis ça, c'est un peu le message qui était derrière tout ça, alors que BitTorrent est utilisé pour plein d'autres euh, usages légitimes. Euh, ils ont commencé à dire, il faut limiter l'accès à notre réseau. Parce que nous, on, on est tellement gentils hein, puis on donne l'accès à nos compétiteurs, puis eux, ils nous volent. En fait, c'est un peu l'espèce d'esprit y avait Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait ce qu'on appelle du « throttling », c'est-à-dire de, de, de ralentir les connexions Internet. Par exemple, c'était possible de faire des téléchargements sur les réseaux de Bel canada seulement entre, je sais pas, 11 h le soir et 6 h du matin. Là, ça marchait bien, puis après ça, c'était ralenti tout allait plus lent. Au lieu de télécharger un film en, en deux heures, ça prenait trois jours. Okay. Donc, ça ça a été, ça a été décrié. Puis, quest ce qui a été particulièrement décrié là-dedans, c'est que les gens ont réalisé la façon que c'était fait. C'était fait avec ce qu'on appelle du « deep packet inspection », c'est-à-dire qu'ils inspectent le trafic profondément. Ils ne font pas juste regarder « Ah, il y a beaucoup de trucs dans le tuyau, on va mettre un goulot d'étranglement. » Et on dit « Non, on va regarder quest ce qui se passe sur le tuyau. » Puis on va inspecter et Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. » Ça c'est un film que tu télécharges, on ne veut pas que tu télécharges un film. Tu vas sur une page web, ça c'est correct. Surtout si c'est notre page web. <rire> en fait, Shaw dans l'Ouest du Canada, a été pris comme ça. Eux, ils ralentissaient le télé, les services de téléphonie euh, IP. Donc, Shaw qui est un fournisseur de services de téléphonie, qui fournit aussi des services euh, de bande passante, d'Internet, qui est un revendeur d'Internet, donc il y a un de ses compétiteurs d'Internet, qui est aussi un compétiteur au niveau téléphonique, il, lui, il est ralenti. Sa connexion téléphonique est ralentie, puis disent aux au client, « Vous avez juste à payer un premium pour avoir la bonne bande passante nécessaire pour faire la téléphonie, qui est tellement moins cher chez notre service en passant. » Donc c'est Clairement, de la compétition déloyale. Ces pratiques-là ont été dénoncées. Euh, Bell ne fait plus de ralentissement de service. Et chat, je ne sais pas si on continue à faire ça, mais bref, les choses ont changé un peu. Ça s'est tassé. Et évidemment, ça leur donne un avantage compétitif le temps qu'ils font ça, jusqu'à temps qu'il y ait des pressions suffisantes pour qu'ils changent de pratique. Le dernier truc qu'ils ont trouvé, c'est le usage-based... Le UBB, le usage-based billing, qui est de facturer à l'usage. Qui est une... Fa... C'est... C'est fallacieux comme terme parce que euh, c'est comme dire tu un tuyau de telle grandeur, puis tu payes pour ce tuyau-là, mais on va te charger pour chaque goutte qui passe dans le tuyau, en plus de ça. Donc, on dit tu as 5 Mbps. Ça, ça, 5 Mbps, c'est un débit. Okay? Mais on va aussi te charger au litre, <rire> finalement. C'est comme si on te dit tu peux utiliser tant d'eau que tu veux, sauf qu'on va te charger pour chaque litres d'eau que tu utilises. Puis ça, ça c'est en bas, dans le fine print, en bas. Donc, ils disent, on a des nouvelles connexions 20 mégabits, maintenant. 20 mégabits, mais 20 mégabits par seconde, si on l'utilise à pleine capacité sur une connexion de Bell, ça finit par coûter une fortune, en fait. On n'a pas 20 mégabits par seconde. On a 20 mégabits par seconde deux fois par semaine, mettons. C'est ça, en, frais, en fait, qu'est-ce qu'ils font vraiment. La réalité. C'est de la fausse publicité. Et puis, c'est de la concurrence déloyale parce qu'eux, ils peuvent contrôler. D'un côté, eux, ils ont de la télévision qui leur permet d'offrir de, de, de des médias sans passer par ces, ces limites de téléchargement-là. Et de l'autre côté, ben là, évidemment, ils... <rire> en tout cas, ils contrôlent. De toute façon, tout cet argent-là revient dans leur poche, anyways. Euh, et... Bell Canada a des profits, je pense, de 9 milliards ou 3 milliards l'an passé. Ils ont des profits absolument faramineux, cette compagnie là Ils sont loin d'avoir des problèmes euh, économiques. Et euh, donc, il euh, y a quelque chose au niveau du usage-made-mailing qui est absolument fascinant parce qu'ils disent qu'on facture à l'usage, mais ils facturent déjà à l'usage. On facture déjà pour ton 5 Mbps, mais c'est juste qu'on va facturer deux fois pour ton utilisation, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, puis ces, ces choses-là sont possibles seulement, évidemment, parce qu'ils euh, ont un monopole sur l'infrastructure, il n'y a pas une véritable compétition sur ces réseaux-là, parce que l'infrastructure n'est pas publique. Euh, donc, les choses qui existent déjà, qui fonctionnent encore, c'est où est-ce qu'on est maintenant, où est-ce que je travaille. C'est un, un organisme qui s'appelle Coombit qui offre des services d'hébergement, euh, partagé ou est-ce qu'on est qu cible principalement les groupes communautaires, euh, les personnes à faible revenu, ces choses-là. Et notre objectif, c'est de se faire un espace non commercial sur Internet. Et je pourrais dire que là, ça fait 10 ans qu'on existe, on existe encore déjà, c'est une réussite. Et puis, on est présent dans les centres de données, nous, Donc, dans, dans, dans les trucs qui ne sont pas vraiment connus, qu'on comprend pas très bien. Nous, on est là, puis on a un petit espace, on grossit tranquillement. Puis, il y en a vraiment pas beaucoup comme nous autres. C'est un peu, on est des Gaulois, là, dans, dans, dans la Rome occupée. Okay. Parce que l'Internet est tout de même principalement commercial. Les gens s'en vont là pour faire de l'argent, puis ils offrent un service. Puis le service peut être cool, il peut être politiquement intéressant ou utile pour les artistes, mais au bout du compte, eux sont là pour faire de l'argent. Puis c'est la gamique. Puis nous, on n'est pas là pour ça. Nous autres, on est là pour les groupes communautaires, parce qu'on veut offrir des services qui sont pas nécessairement rentables. Euh, mais. Quand même réussir à survivre et tout ça. Donc, ça, ça fonctionne. Et puis, je suis vraiment content de ça. Donc, c'est un peu une surprise, je te dirais, que ça existe encore après 10 ans. Parce que c'est extrêmement difficile. On est organisé comme une coopérative de travail ce qui a ses propres aussi défis, qui est super intéressant. Donc, ça, ça fonctionne bien. Euh, L'autre chose qui était déjà là, qui fonctionne bien, puis qui a, il a, il a pris de l'ampleur aussi euh, au travers des, des fuites de Snowden, c'est les. Euh, tous les systèmes de cryptographie, en fait, de, les, les logiciels euh, qui permettent de garder une certaine vie privée sur Internet. Donc, une des choses qui est sortie des fuites de, sur la NSA, c'est que la cryptographie fonctionne. La cryptographie, finalement, c'est des codes qui nous permettent d'échanger de façon privée sur Internet. C'est que même s'il y a de la surveillance, tant que les gens ne saisissent pas votre ordinateur, puis qu'ils ne vous réussissent pas à extraire votre... Bon mot de passe, il faut avoir des bons mots de passe. <rire> Ils réussissent pas à deviner votre mot de passe, la communication est sécurisée. Il y a plusieurs exemples de ça. Euh, il y a un projet qui s'appelle TOR, qui était originalement un acronyme pour The Onion Router, mais c'est t o euh, TOR, ça permet l'anonymat sur Internet. Un petit peu d'anonymat, au moins. Ça permet de dissimuler, dissimuler son adresse sur Internet. Donc, d'aller consulter des, des sites sans que les gens savent d'où est-ce que vous venez. Parce que normalement, quand on va sur Internet... Bon, c'est très simple de faire une requête, ben, ben, lui il est à Montréal, il utilise Belle Canada et puis si je suis un policier, ou mettons quelqu'un de très motivé, je peux aller te demander ou forcer la main à Belle Canada pour avoir l'information sur c'est quoi l'identité de cette personne-là. Ben, en fait, il y a plein de façons de faire ça aussi, même sans passer vers Belle Canada, a, on peut demander gentiment à Facebook ou payer Facebook pour avoir de l'information parce que c'est le modèle d'affaires de Facebook d'avoir l'information sur les gens. Donc, TOR permet de dissimuler son identité sur Internet et de faire des choses comme des fuites, comme du travail journalistique, comme du travail contre son gouvernement, ce qui est des choses qu'on supporte dans d'autres pays. qui Ici, évidemment, on ne supporte pas ça parce qu'on est un peu hypocrite. Mais, par exemple, quand on parle de l'Égypte ou des, des, des, du, du printemps arabe, c'est des outils qui ont été utilisés dans ces pays-là puis qui, d'ailleurs, ont été souvent durement réprimés. Des gens qui ont passé des CD de TOR ont été arrêtés, détenus, euh, Torturés, même pour simplement avoir utilisé ces outils informatiques qui sont des menaces à l'establishment parce qu'ils amènent une liberté d'expression, ils amènent la vie privée, alors qu'on vit dans des systèmes qui de plus en plus essayent d'éliminer la vie privée. Donc, TOR fonctionne. Les fuites de la NSA ont, ont montré, il y a des petites slides qui disent TOR stinks. <rire> les gens de TOR étaient tellement contents, <rire> c'était vraiment agréable de voir que TOR fonctionne, ces outils-là fonctionnent, puis on, on, peut, on peut continuer d'aller de l'avant là-dessus. Puis je pourrais m'attendre il y a d'autres outils comme ça, là, de, qui te permettent de garder une, un, un, un minimum de vie privée sur Internet. C'est très difficile de faire des choix éclairés sur ça, mais on avance, puis c'est rassurant quand même de voir que ça, ça fonctionne, puis qu'on peut accéder. Il y a plein de projets super intéressants qui sont en train d'émerger, des alternatives à Twitter, à Facebook, qui, qui respectent notre vie privée, qui peuvent, euh, qui, qui vont pouvoir finalement peut-être remplacer ces vieux systèmes-là, qui vont, qui vont devenir vieux, j'espère, en fait. Parce que la question, comme j'ai déjà dit, la question, c'est pas euh, qu'est-ce qui va arriver à Google, qu'est-ce qui va arriver à Facebook, mais plus quand est-ce qu'on va les remplacer par quelque chose qui va respecter notre vie privée. Ce pas une question de si, c'est une question de quand. C'est comme, comme le, le pendant le Moyen-Âge, c'était clair qu'on ne pouvait pas continuer à vivre comme des esclaves, avec des seigneurs, puis qu'on paye toutes nos cités. Il fallait qu'on trouve une autre alternative, sinon on n'est plus humain. Mais ça a pris du temps, puis là, la solution qu'on a trouvée, qui est quand même un peu bancale, c'est l'État. Bon. C'était une question de temps. Ça a été long, peut-être qu'on pourrait essayer de ne pas avoir le, le Moyen-Âge de l'Internet. On pourrait essayer d'accélérer cette... Cette tendance-là est de à débarquer des services de Google, d'aller voir les alternatives. Parce qu'il y en a des alternatives, puis sont fonctionnelles. Puis la dernière chose, ben, qui est nouvelle depuis 4 ans, que je dirais, que, que moi je trouve très stimulante, mais qui est un projet un peu ambitieux, puis un peu difficile en fait, c'est euh, l'émergence du réseau libre à Montréal. Bon, c'est un projet de, de mèche qu'on appelle. Un mèche, c'est une toile ou une matrice, si on veut, en français. Puis un Mesh, c'est un réseau qui est interconnecté, un peu comme l'Internet aurait dû être, mais on le fait pour vrai. Et, et on le fait de la base, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'Internet, on va faire l'Internet, on va connecter le Canada, aux États-Unis, ou telle ville à telle ville. Non, on va connecter mon voisin, là. Bon, je vais me connecter à lui. Puis là, après ça, lui il va se connecter à l'autre voisin à côté, puis lui va se connecter à l'autre voisin à côté. Et puis l'idée, c'est de créer un réseau parallèle qui est basé sur euh, l'Internet sans fil, le, le Wi-Fi, qui permet aux gens de s'interconnecter entre voisins de façon complètement décentralisée. Il y, a de la il, y a un, il y a un site web centralisé, si on peut dire, là, où est-ce qu'il y a de la documentation, il y a une liste de discussions, où est-ce qu'on a des discussions, on peut prendre des décisions, mais c'est des, des discussions euh, architecturales. On ne va pas dire « toi, tu n'as pas le droit de faire ça » ou « tu n'as pas le droit de diffuser ça ». Les gens sont complètement libres sur le réseau de faire à peu près qu ce qu'ils veulent. Parce que par nature, c'est hyper difficile à contrôler vu qu'il n'y a pas de point central. Donc, euh, présentement, pour donner une idée, il y a une dizaine de relais euh, dans le bout de Verdun, Pointe-Saint-Charles, euh, puis Notre-Dame-de-Grâce. Il y a un lien particulièrement entre Notre-Dame-de-Grâce et Verdun de 5 km de long. Qui a, qui a la bande passante est à peu près équivalente à une connexion résidentielle très haute vitesse, donc 20 Mbps. Et puis ça, ça permet euh, ben, à ces gens-là d'échanger des, des fichiers. C'est comme comme le Fair Use nous permet, la loi du copyright permet d'échanger des choses avec nos amis, ça fait partie des droits qu'on a, là. donc le réseau permet de faire ça, ce que Bell Canada ne nous permet pas de faire ou essaie de nous empêcher de faire, comme j'ai mentionné plus tôt avec le throttling ou d'autres mesures, ou le usage-based billing, ou peu importe, il essaie de nous empêcher finalement de partager des choses comme on aurait le droit selon le copyright, ou si on n'a pas le droit, bien qu'il envoie des avocats puis qu'il arrête les gens, mais... Il empêche les choses au niveau technique au lieu d'empêcher les choses au niveau légal. Nous, on permet les choses au niveau légal. Puis s'il y a des enfreintes techniques, ben, évidemment les gens peuvent être poursuivis ou peu importe. Là, C'est les avocats qui s'occupent de ça. Nous, on s'occupe de fournir une infrastructure qui, qui est résiliente en cas d'urgence. Donc moi, s'il y a un problème, s'il y a une coupure de courant, on a eu du verglas il n'y a pas longtemps. Moi, je vais aller chercher une batterie pour mes équipements pour que ça continue de fonctionner. Hein, si le courant coupe, euh, qui est résiliente donc en cas d'urgence est résiliente à la, à la censure, donc si quelqu'un essaie de censurer le réseau, il va falloir qu'elle voit chaque opérateur chez lui, là on est au-dessus de 60, puis leur dire « ben là tu peux pas faire ça toi non plus, là puis, tu peux pas falloir nous interdire toute la gang, il n'y a pas juste une compagnie que tu vas, tu leur envoies une mise en demeure. il faut t'envoyer chercher tout le monde, puis plus que le réseau grossit, mais plus qu'il va y avoir de monde. Puis, euh, ben c'est amusant aussi, <rire> on s'amuse bien, là, on essaye des nouveaux protocoles, on découvre la technologie, puis euh, ça, ça, fait changement aussi d'être assis devant un ordinateur. On monte sur les toits pour poser des antennes. Puis, ça, marche mieux l'été, en général. <rire> ben, je pense que l'internet, l'internet, c'est pas juste une chose. C'est, bien du monde. C'est beaucoup des standards, des protocoles. C'est du contenu qui est mis par tout le monde. Fait que c'est pas. Moi, je mettrais pas ça au vidange. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans l'Internet. Je mettrais au vidange bien des compagnies et des gouvernements qui scrapent l'Internet, on pourrait dire. <rire> ça, je, si je pouvais, j'enlèverais ça. Évidemment, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est créer des politiques... Moi, je ne suis pas trop dans la politique, mais il y a certainement des changements politiques à faire pour que la population puisse se réapproprier l'infrastructure. Nous, là, on le fait de, comme, comme action directe. Là, on pose des antennes sur les toits puis on crée un réseau parallèle qui n'est pas complètement parallèle, en fait, parce qu'il est, est interconnecté avec Internet à certains points. Puis l'Internet, ce n'est pas, euh, pas comme la télévision ou le téléphone où est-ce que je suis sur le réseau de Belle-Canada. L'Internet, c'est un réseau de réseaux. Donc, le MESH, Réseau libre à Montréal, fait partie de l'Internet. C'est un des réseaux de l'Internet. C'est juste qu'il y a des politiques différentes. C'est comme quand on va à la bibliothèque, on va sur l'Internet, à la bibliothèque, on est dans un réseau hyper fermé. On ne peut pas euh, faire de Skype, on peut pas, euh, on peut pas faire d'appel téléphone et qu'on ne peut pas télécharger de fichiers. En fait, on peut juste voir les livres qu'il y a dans la bibliothèque, mais souvent, autant on est pas mal coincé. Mais c'est un réseau, ça fait partie d'Internet, c'est juste qu'il y, y a une muraille, on parle de la muraille de Chine souvent, mais on en a plein de murailles ici. Il y a une muraille autour de la Bibliothèque nationale, il y a une muraille autour du réseau de Bell, il y a une muraille autour du réseau de Bell, de Vidéotron, qui nous empêche de regarder à la télévision gratuitement, par exemple. <rire> Que le, le signal de Vidéotron qui envoie la télévision partout, il est tout le partout. Mais il y a un, y a un mur qui, qui vous empêche d'aller le voir. C'est leur, bon, leur modèle d'affaires, après. On peut, on peut discuter de la légitimité de ça, mais il reste que... C'est pas, pas un Internet complètement parallèle qu'on fait. Un, on, on, on crée un, un, un Internet plus juste. Un Internet plus ouvert, plus démocratique. Et puis, je sais pas... Je ne sais pas si je dirais que c'était comme ça au début de l'Internet. Je pense que c'était l'esprit de l'Internet au départ, qui a été perverti par des compagnies privées, par des intérêts pécuniers, parce que ben, finalement, ben, c'est rentable de collaborer avec la NSA. C'est rentable de collaborer avec les gouvernement et de le fournir l'information qu'il veut. En fait, curieusement, c'est rentable d'accueillir les gens, de leur fournir des services gratuits en échange de leur vie privée. C'est ça le modèle d'affaires de de de, de de de pardon Facebook puis de Google présentement, c'est d'accueillir des utilisateurs gratuitement, puis de vendre ces utilisateurs-là à, à d'autres compagnies qui recherchent de l'information privée, sur la vie privée des gens. Donc, il faut, faut toujours se dire que quand vous ne payez pas pour quelque chose, c'est vous êtes le produit. Dans le, mode, dans le, dans le système où est-ce qu'on vit maintenant, souvent c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il les, les, y, y avait un... Je pense que c'était le, le PDG de, de, de France 2, ou d'une compagnie, c'était le PDG d'une grande chaîne de télé en France qui disait que lui, son travail, c'était de vendre des auditeurs à Coca-Cola. C'était pas de vendre du contenu à des utilisateurs, ou de vendre du contenu à des auditeurs. Son, son travail, c'était de vendre des auditeurs à des agences de publicité. Ça, c'est elle, c'est le PDG d'une... C'est une compagnie de télévision qui fait ça. Fait que l'Internet fonctionne beaucoup de cette façon-là maintenant. C'est cette, cette, cette nouvelle forme de commerce-là qui arrive, qui est le nouveau dot-com. C'est une nouvelle bulle spéculative, en fait, dans laquelle on est présentement. Parce que si on regarde les années 90, la bulle spéculative, c'est « Je peux commander ma pizza sur Internet, ouhou! » Puis euh, on savait pas trop c'était quoi, en fait, la substance de ça. Maintenant, on sait beaucoup mieux c'est quoi la substance de la bulle spéculative. Puis c'est une bulle spéculative. Parce qu'au bout du compte, quand on va réaliser que... Parce que c'est ça le message qu'ils nous disent. La vie privée, ça n'a aucune valeur, puis on s'en fout de la vie privée. Mais si ça n'a aucune valeur, ces compagnies-là n'ont aucune valeur. Puis tout le secteur technologique présentement n'a aucune valeur, puis va s'effondrer. Comme il est arrivé dans les années 90. Fait que ça ne peut pas être les deux en même temps. Soit la vie privée a une valeur, puis là on est en train de la donner gratuitement à ces compagnies-là. Soit elle n'a pas de valeur, puis là ces compagnies-là n'ont absolument rien à voir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 J'ai essayé ça, moi j'ai réussi à parler avec des gens de la Suède avec un petit transmetteur radio. <rire> c'est fascinant, c'est extraordinaire, cette capacité-là. On l'avait pas il y a 2000 ans, on ne l'avait pas il y a 100 ans. Ou à peine. Mais là, maintenant, on l'a. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on regarde des vidéos de chats? Ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus avec l'Internet? Parce que là, qu'est-ce qu'on fait, c'est... Regarde mon minou, il est dans drôle. Puis c'est le fun, là, je veux dire, j'aime bien ça regarder les vidéos de chats sur Internet. Je suis un amateur, mais... Me semble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 au niveau du contenu, il y a beaucoup de biens communs. Il y a Creative Commons, il y a des licences libres, il y a des logiciels libres qui sont du bien commun, qui appartiennent à tout le monde, que tout le monde peut modifier, tout le monde peut partager, tout le monde peut utiliser, augmenter. Euh, Wikipédia est du bien commun. Puis je, je dirais, j'ai entendu ça récemment, je trouvais ça très intéressant, qu'est-ce qui reste au bout du compte, là, dans notre civilisation, c'est le bien commun. Tout le reste... C'est derrière des portes closes où tu payes pour l'avoir, ça n'existe pas vraiment. La vraie connaissance est de la bibliothèque. Elle est sur les sites gratuits d'accès à l'information, où est-ce qu'on a accès à l'information gratuitement, sur Wikipédia, dans les logiciels libres. La, la pointe des connaissances sont là, tout comme en recherche. Donc le bien commun, c'est ça, c'est quest ce que tout le monde a accès librement, puis tout le monde peut construire sur ça. C'est les épaules des géants, hein, le bien commun.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 Donc, l'Internet ne peut pas vivre sans bien commun. Et je dirais même que le bien commun a besoin d'une plateforme de communication libre qui est présentement l'Internet pour perdurer. Il y a, y, a y, y, a, y a du bien commun comme l'eau, comme l'air, comme, comme des, des, des, des, des, du bien commun physique, qui là, c'est plus une question de politique, une question de territoire, une question d'influence physique qui va déterminer si le bien commun existe. Mais au niveau des connaissances, au niveau des du bien commun en termes de connaissance ça prend une plateforme de communication libre, sinon il n'y a pas de bien commun. Je pense qu'il faut que les gens se réapproprient l'internet. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas juste des clients de l'univers qui les entourent, qu'ils peuvent contrôler que... Si vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez sur votre téléphone, vous n'êtes pas propriétaire de votre téléphone, vous êtes locataire. Puis, Franchement, vous payez assez cher pour vos téléphones que vous pouvez être propriétaire. <rire> Donc, il faut se réapproprier les technologies Il faut se réapproprier ce qui nous entoure. puis je parle On pourrait étendre ça à la politique aussi. Il faut, faut, faut reprendre le contrôle de nos vies. Ça passe par notre vie privée, ça passe par l'eau. On a des, des, des pipelines qui vont passer dans nos villes bientôt. Il y a des trains explosifs qui passent dans nos villes. Il faut se réapproprier ces choses-là. Parce que sinon, ben on perd le contrôle sur nos vies. Fait que je pense que... Le bien commun, c'est pas quelque chose qui, qui est juste là, puis qui va toujours être là, qui est par nature là. C'est quelque chose que les gens ont lutté pour que, pour que ça émerge. C'est nos, nos droits civiques qui sont là parce qu'on a lutté pour qu'ils soient là. C'est nos, nos droits à la liberté d'expression, ou le droit de vote. C'est le, le droit à l'accès à l'eau, au logement. qui, qui, qui, qui Finalement, le, le bien commun, c'est qu'est-ce qu'on a lutté pour qu'il soit en commun, parce qu'avant c'était privé. C'est l'accès à la voie publique. Moi, je pense que c'est l'accès au réseau public. Je pense que pourquoi il n'y aurait pas un réseau au Québec? On a un Hydro-Québec. Hydro-Québec avait des départements de recherche avant qui, qui, qui fonctionnaient très bien, qui ont été sabrés parce que maintenant, la mission d'Hydro-Québec, c'est de faire de l'argent pour le gouvernement québécois. Mais pourquoi que, il pourquoi n'y que aurait pas un réseau au Québec de la même façon, qui serait propriétaire des infrastructures? Bel Canada, Vidéotron, pourrait compétiner par-dessus ça, comme tout le monde. Il n'y aurait pas de problème avec ça. Ça a été nationalisé euh, dans d'autres pays. Là, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a, il y a une compagnie qui s'appelle France Télécom qui est, qui, qui est responsable des infrastructures. Par-dessus ça, il y a des, des, euh, des compagnies qui de compétition. En fait, en France, je ne sais pas sûr. Mais en Australie, par exemple, il y a l'idée que le gouvernement va faire passer toute l'infrastructure de fibre optique. Puis par-dessus ça, les compagnies ils pourront bien compétitionner. Mais l'infrastructure de base doit être publique. Au Québec, ça pourrait s'appeler Réseau Québec une <laughs> il